Bonjour à tous. Derrière ces cartes téléphoniques de Roumanie, j'ai choisi de cacher les fonctions de référence qui doivent être connues en classe de première ES. Première carte. Au commencement fut la fonction linéaire L. Elle. elle était très fière de ses origines car tout tableau de proportionnalité depuis la sixième la contenait en cachette. Et le fameux coefficient multiplicatif constant est devenu le coefficient directeur, ou la pente si vous préférez. Bien sûr, maintenant, il faut dire la fonction qui a x associe un unique ax, a étant un nombre donné, appelé le coefficient directeur de f. Sa courbe représentative n'est pas très courbée, hein? Elle est une droite. Puis, 20, la fonction affine A. Elle ne fait qu'affiner la fonction linéaire. C'est la fonction qui à X associe un unique AX plus B. A et B étant deux nombres donnés. Sa courbe représentative est aussi une droite, comme vous constatez. Premier cas pour fonction linéaire. La fonction est strictement croissante parce que j'ai choisi un coefficient positif. Ici, la fonction est décroissante, j'ai choisi le coefficient négatif. Tout le monde se rappelle que cette longueur-là s'appelle l'ordonnée à l'origine. La fonction qui a x associe son carré est nommée fonction carré k. Et puis, celle qui a x associe sa racine carrée, racine de x, fonction racine carrée, r. Elles ont une histoire de réciprocité bien développée en terminale. <rire> la fonction carrée représentée par une parabole, la fonction racine, c'est aussi une parabole, en fait, une branche de parabole, couchée, si vous préférez. Voilà maintenant la fonction inverse i au comportement Pardon, je voulais dire asymptotique. Elle associe à chaque x non nul son inverse, 1 sur x. Sa courbe représentative s'approche continuellement des axes des coordonnées, des coordonnées sans jamais les toucher. Donc ici, la vraie courbe ne touche jamais les axes Ox et Oy. Pas très originale les deux dernières. La fonction valeur absolue, VA, qui a x associe sa valeur absolue. Sa courbe n'est rien d'autre que la brisure de la courbe de la fonction linéaire f de x égale x. Et finalement, la fonction cube, Q, qui a x associe son cube, x cube dont la courbe représentative est une parabole cubique. C'est très important pour la suite des activités et des cours en premier ES de retenir l'allure de ces sept courbes. La carie va -cu. La carie va -cu. La carie va C'est simple, non